La juge la le consiste en la Joue le Je Joue pas les voyous si dans ta vie tu n'as rien fait C'est le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment. C'est les enfants de Koumakou, c'est les enfants de Bâtiment. La vie, c'est du remont. Le... Il faut pouvoir, faut pouvoir, pouvoir, pouvoir, Faire pouvoir, pouvoir, pouvoir, mon ami. On va pouvoir, pouvoir, pouvoir, pouvoir, Faire délover, délover, délover, délover, délover mon ami. On va mon ami la monnaie, comme des gens de On envoie la moula que je commence à décoller. J'ai fumé un bilan pour calmer ma colère. Maman est, maman c'est marchand de sommeil. Maman est, maman je cherche la sommeil. Maman est, maman c'est beau dans le studio. Maman j'ai perdu le sommeil. J'ai senti la perte de Weston